Qu'est-ce qui vous a pris d'employer un civil et l'envoyer au front, au sergent Mais il était top 1 à Fortnite. Et vous avez pensé à le former au moins À la filtration par exemple On va tenter une approche. Hi -hi, hi -hi -hi. Wow. Elle est saoule. Au recul de l'arme. Ok, celle-ci c'est la bonne. Putain Mauvaise journée À la gestion des munitions. On se dans un James Bond. Ah, ah j'ai plus de balles. piège au moins. Non, pas bah des mines ah Vous pouvez m'expliquer ce fiasco, sergent Il a survécu quand même, c'est pas si mal, regardez. CONNARD Il m'a pas vu, il m'a pas vu Il est là, il est là Oh my god, il a pas vu venir celui-là ah. On va voir si tu le vois venir, celui-là. Allô Monsieur Cyril Ça vous dirait un stage de mise en situation à l'armée de terre Non, ce sera tranquille. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez pu remarquer qu'il est plus court que d'habitude. C'est pour pouvoir en produire plus régulièrement. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager, mettre un commentaire, passer sur mon utip. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt.